Bonjour à tous, nous vous souhaitons, Brigitte et moi, une très bonne et heureuse année 2021. T'as quelque chose à dire Brigitte Non, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Prenez soin de vous, c'est important en cette période, en espérant qu'elle sera meilleure dans les mois à venir. Super Eh bien, cette année, nous allons vous présenter des nouveaux tours. Attention, cette fois-ci, j'ai fait une sélection. Et pour commencer l'année 2021 Brigitte oui. J'ai ramené un jeu de cartes, d'accord, est-ce qu'ils sont toutes différentes Je teste Ok Eh bien, c'est sur un tour de Florian Savet, qui est le champion du monde de magie, que je suis parti D'accord Et à cet effet, ce que je souhaiterais, c'est que tu... Et eh bien, tu choisis une carte Tu la prends mm -hmm. Librement Oui D'accord, tu la montres à tout le monde C'est bon Hum, ouais, bon. tu la reposes. D'accord. Très bien. Quelque part, il y a ta carte, on ne sait pas où. Maintenant, j'ai une question. Oui. Alors, oh, qui n'a rien à voir en fait avec la magie. Hein. Parce ah oui, en plus. Il fallait que je trouve quelque chose d'original pour commencer l'année. D'accord. Hein. Tu es plutôt sucré ou salé Je sucré. Ah oui Ah oui. Très bien. Eh bien, écoute, ça tombe bien. Parce ah, ouais. que figure-toi, j'ai ramené quelque chose que tu connais bien, que tu prends tous les jours. Du sucre. D'accord. Et pour retrouver ta carte, eh ben, je vais utiliser eh bien, ce sucre. Non. Tu me crois ou pas Non. <rire> ben... Alors, regarde, ne cligne pas des yeux. Oui. Ne clignez pas les yeux, restez scotché à votre écran. 1, 2, 3. Le sachet vient de disparaître. Ouais, carrément. Hein. Euh, pas caché euh, dessus, non. Ah non, pas mais euh, c'est incroyable. Il n'est pas parti très loin car tu m'as dit quoi, sucré ouais. Regarde, si on maintenant cherche dans le jeu, le sachet se retrouve pas n'importe quel endroit, au milieu du jeu, et à côté une carte. Peux-tu prendre cette carte Regardez si c'est ta carte. Ah oh bah c'est magique, j'ai pleuvé. C'est bien la mienne. C'est ta carte Ah oui mais carrément, mais c'est... Génial. C'est trop fort, quoi. Ça t'a Je... plu Mais bah, carrément. Tu veux qu'on recommence, parce que j'ai l'impression que ça a été un peu trop vite. Pour toi et surtout pour vous. Bah oui j'aimerais bien revoir un peu. D'accord ça... ok bah écoute c'est très simple, je recommence. Oui. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Stop ici Oui. Tu regardes la carte Oui. Vous mémorisez la carte C'est parfait et je recommence. Tu es prête ouais Un, deux, trois. Ah le sachet est toujours là. Bah oui. Ah oui. Euh... Ah oui mais attends tu peux... Ah il y a quelque chose... Tu peux ouvrir le sachet Il y a un petit truc là Tu peux ouvrir le sachet Je l'ouvre comme ça hein. Non il y a, y, a, y, a, y a un ergo là regarde. Non il y a un ergo sur le côté tu le vois pas Bah non je vois pas... Je sais pas mais... Là si si tu vois, rien. Alors je vais commencer devant ah oui, vous. Parce que que vous hein. que je vois pas grand chose. Hein. Regarde je t'aide. Ai voilà je t'aide. Ah d'accord. Tu ouvres jusqu'en bas oui, et tu regardes. s'est cassé, ça, cassé Ouais il Rien il y a, a peut-être un autre ergot. Ah, décidément. <rire> je suis pas douée. <rire> tu vois C'est pas. Ah. Ah. ah ah Ah On va y arriver. Ah. Bon, on va peut-être y aller avec les dents. Hein. <rire> ça, c'est du. Rien du... n'est préparé à l'avance. Hein. Ça, je... c'est du sucre, hein, je vous assure. Hein. Bah oui, mais bon. Bon. <rire> on commence bien l'année, hein je trouve ça... T'as pas un fuseau <rire> Putain, j'ai même pas de condamné. <rire> oh. Ah Ah <rire> C'est compliqué. Rien n'est préparé à l'avant, je, voilà, je vous rassure. Là, c'est... Regarde, direct. je ne triche pas oui. dans le sachet. Non. Il y a une carte. Il y a une carte. Je vais même... Regarde, est-ce qu'il y a quelque chose... Oh, tu prends les tuyaux... Il y a quelque chose à l'intérieur d'autre Non euh, Non, je vous assure. Oui. Ok, tu prends la carte parce que... Après, on peut dire que je manipule. Tu déplies la carte et tu regardes okay. ce qu'il y a à l'intérieur, s'il hein, te plaît. Ça serait vraiment... Euh, magique, si Vas-y. Non. Bah si. <rire> regardez. C'est ma carte. Alors franchement, là, c'est... Le 6 de pique, c'était ta carte Ah oh, mais carrément. Non mais c'est... Ah, incroyable Franchement, bravo Pascal Non, fait... on va dire plus surtout, bravo Florian Sainvet, qui a créé cet effet. Ah oh, c'est sublime. Alors, le, la première fois que je l'ai découvert euh, su, sur, sur le réseau, j'ai trouvé ça stupéfiant déjà par le, par le concept de la, et la manière dont il l'a faite. Et, et puis euh, bah, je le remercie encore une fois, et puis euh, bravo pour ses prestations qu'il a fait sur euh, C8 oui. euh, hier soir oui. avec sa, sa femme, Killy. Donc euh, on vous remercie tous, on vous remercie aussi les internautes qui nous suivaient depuis pas mal de temps déjà. Et puis bah, Brigitte et moi, on, a, on, on va continuer à travailler, à vous enchanter à chaque fois. Allez, à très très bientôt. Au revoir. Au revoir.